Alors bonjour, bonsoir. Bon, c'est à votre demande. C'est un peu pour simplifier le cours des antibiotiques qui vous paraît très complexe. Puis beaucoup m'ont demandé finalement qu'est ce qu'ils doivent retenir en priorité d'autres m'ont dit est ce qu'ils avaient besoin d'aller vers d'autres sources. Bon, moi je dis que le cours des antibiotiques est très complet, d'accord. Bon, peut-être que au début c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il doit retenir ou pas, mais il y a une nécessité, c'est que l'examen il dit nous Donc aller voir d'autres sources, ça peut être, ça peut, vous pouvez prendre des informations qui finalement il y aura pas de question aléatoire, d'accord. Donc si c'est pour comprendre donc, je me suis donné comme mission d'essayer de, de vous simplifier ce cours. Donc, euh, tout ce que je vais vous dire, euh, ça, ils font partie des cours de Dr. Daly. Euh, peut-être une exception, peut-être comme le cours structure bactérienne, enfin, un schéma. Mais globalement, voilà, ce qui, ce qui va être dit ici, c'est en accord on a le cours d'un docteur Daly. Donc, vous pouvez suivre. Et c'est vraiment des trucs simplifiés. Et il va y avoir plusieurs, plusieurs, plusieurs petites vidéos comme ça. Okay? Donc j'ai appelé sa version Gaga, c'est-à-dire pour différencier de la version du cours original. ok Donc on va aborder les mécanismes d'action. La version simplifiée. Alors cheveux. La première erreur à ne pas faire, mais vraiment à ne pas faire, c'est idiot de commencer les antibiotiques le matin. Tu la structure bactérienne c'est passer OK? Les antibiotiques, à la structure bactérienne. Donc, structure bactérienne les la structure bactérienne euh déjà déjà c'est une très mauvaise manière de commencer D'accord? Donc voilà, parce que les antibiotiques, ça agit sur le métabolisme bactérien et surtout les structures bactériennes. Ok, comment le béta ça agit sur la paroi bactérienne, d'accord? Donc il a un peu de Qui paroi bactérienne ça lui parle pas. mais n'a pas paroi. d'accord? Mais avec il a même, il a antibiotiques il n'a pas de d'accord? Parce que a une bactérie ok? Donc okay. voilà. Donc toujours en révisant les antibiotiques, surtout les mécanismes d'action, toujours un schéma à la bactérie ou d'un Alors voilà déjà la première étape que vous devez faire. Alors une étape, est, quand, en tant que travail personnel, ça vous prendra une demi-heure. Il a, mais dès le début, je suis vous ne Il a, vous ne prenez pas en considération ce que je vous demande de faire. C'est pas la les, les vidéos. D'accord, comme vous voulez. la personne la D'accord. Maintenant, il y a ce que je suis en train de vous donner. Ça vous permettra de. de, de donc déjà, je Je deux mais tu dans Chaque colonne. Si je fais ça, je vous ai regroupé les familles qui ont fait le docteur Dali, les antibiotiques, et les mécanismes d'action simplifié. En fait, si vous regardez bien, finalement, si il a un peu de en dehors des différences entre les familles et les antibiotiques, globalement, il y a quatre grands mécanismes d'action. Il y a les antibiotiques qui agissent sur la synthèse de la paroi bactérienne, d'accord les antibiotiques qui agissent sur la synthèse des protéines bactériennes, d'accord, ou okay, quels agissent sur les, sur les acides nucléiques euh, euh, bactériens, c'est-à-dire... Euh, euh, ADN, ARN, d'accord, synthèse des acides nucléiques, ok? Ou qu'un un mécanisme un peu en part, il agit sur les membranes phospholipidiques, c'est-à-dire la membrane externe, elle est gram-négatif, ou il aimerait touche un chemin membrane externe, les c est gram-négatif. C'est, ça, rompt le court, la structure d'apposition de la membrane externe, et puis, où, voilà qu'il y a une famille d'antibiotiques qui sont les polypéptides. Donc membrane externe, elle est, elle négatif la membrane cytoplasmique, en général, elle est bactérienne. Un peu, mais voilà, essayez alors pour pouvoir écrire de mémoire, essayer de le tableau de mémoire. Je vous conseille les quatre grands mécanismes. On va dire que cette fois, les mécanismes, déjà, de 1 ça va vous permettre de vous familiariser avec les mécanismes d'action, de 2. Au fur et à mesure, ça va vous permettre de retenir qu'elle est les antibiotiques les D'accord Mais si vous le vous le défaut, Vous avez la parole bactérienne. je fais vous avez. la colonne, c'est bon. Je fais de la la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 mais sinon, je Et je vous rappelle que cette vidéo, ce n'est pas la base de l'examen. La base de l'examen, c'est le cours de qu Dr. Dali. Elle est libre de poser les questions qu'elle veut. C'est une aide. Il a des à voilà. dire que que vous je dire je vais vous montrer la prochaine, qui est le bêta-alactamines. D'accord Le bêta-alactamines, on va en parler prochainement, Inch'Allah. Je vais vous montrer le mécanisme d'action. On a comme une petite histoire les bêta lactamines les différentes pénicillines, les céphalosporines, les canines. Je vais vous montrer l'ion, je vais vous montrer l'ion. Ok A très bien, Inch'Allah.